tout le monde, c'est bienvenue au marathon du mois d'avril. Et oui, 30 vidéos au mois d'avril, il faut tous les regarder, mettre un pouce en l'air et un commentaire à chacune des vidéos. Toujours un plaisir de vous voir, aujourd'hui on fait la review d'un cannabis, d'un abonné, d'un YouTuber, d'un influenceur sur Instagram. On parle ici de Zuzukana qui m'a donné du Persian Prince, le prince de la Perse des graines de cannabis qui s'est procuré chez Califa Génétique. Content de vous voir, j'ai reçu deux phénotypes, donc deux graines de cannabis qui ont donné deux résultats différents. J'ai pas encore fumé son cannabis. Je l'ai senti par contre, et les deux phénotypes sont vraiment distincts, vraiment différents l'un de l'autre pour l'arôme. Donc les terpènes, et les terpènes sont vraiment différentes d'un contenant à l'autre. Donc, euh, on va en ouvrir un immédiatement. On va commencer par celui-là. Persian Prince. Celui-là ici, c'est... Euh, je vais vous le montrer à l'écran. Je vais vous montrer ça à la caméra. Zuzukana fait pousser dans un sol vivant. Donc, euh, la terre, euh, il y a des insectes dedans. Il y a euh, d'autres euh, végétations. Il y a des petits trèfles. Il met de la paille sur sa terre pour garder l'humidité, pour que ses insectes puissent rester vivants plus longtemps. Donc, c'est vraiment un, un écosystème là, euh, qui, qui, qui, qui, qui est en fonction, qui, qui est... Euh, la mis à m'exprimer là-dessus, là, mais euh, dans un sol vivant, il n'utilise pas des euh, nutriments synthétiques, comme Winman, hein, des nutriments synthétiques, des petites bouteilles... Euh, avec du nutriment qu'on mélange dans de l'eau en regardant la recette, 8 millilitres par gallon, 8 millilitres par 4 litres d'eau. Non, non, non. Euh, Zuzukana utilise plutôt des engrais biologiques, euh, des engrais euh, solides, hein, des engrais euh, sèches. La poudre qui mélange sur le dessus de la terre et puis euh, il rajoute de l'eau. Et puis la, la plante, elle prend euh, les nutriments qu'elle a besoin. Et une chose que je savais pas. Ces insectes sont très, très, très importants. Ils utilisent des vers de terre. Pas les vers de terre qu'on connaît là, au Québec pour aller à la pêche. Des vers de terre un peu plus euh, spécifiques. Il y a vraiment plusieurs variétés de, de vers de terre. Et puis, ils recherchent des vers de terre qui mangent les nutriments dans la terre pour ensuite les déféquer, pour ensuite les chier. Et puis, la plante se nourrit de la merde. De ces vers de terre là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le Persian Prince de Califa génétique poussé par Zuzukana immédiatement. Ok, on est avec le Persian Prince de Zuzukana. Euh, vous voyez, c'est un, un style, hein? on dirait que c'est le même style. Le même style revient. Le même style revient. À, je pourrais vraiment euh, découvrir le cannabis de Zuzukana. En, en, en, en le comparant avec d'autres euh, d'autres growers, je trouve que Zuzu Kano a un style. Même que moi-même j'ai un propre mon style. Euh, C'est sûr que quand on fait pousser plusieurs variétés différentes, le cannabis à la fin va donner un résultat différent pour les yeux. Mais je trouve qu'en général, même si on fait pousser plusieurs variétés différentes, je trouve qu'un grower a un style. Je trouve que la, la, la je la misère encore d'exprimer. Euh, je viens de me réveiller. Euh, je serais capable de, de, de le retrouver. Je trouve que le, le cannabis à Zuzukana, je trouve que les, les, euh, les pistils sont plus longs. Souvent, souvent plus longs. Ici, j'ai le Persian Prince. On l'avait vu avec le Cloud Walker. Est-ce que c'était la variété Cloud Walker? Est-ce que c'est la variété Persian Prince? Est-ce que c'est deux génétiques qui donnent des... C'est Très long. Ou c'est carrément le style à Zuzukana qui fait en sorte que les pistils deviennent un peu plus longs. Je trouve que les poils bruns là ils sont, sont un peu longs. J'ai rencontré Zuzukana il y a deux semaines. Le cannabis est un peu sèche. J'ai moi-même réhumidifié le cannabis présentement. Un petit peu trop humide, mais ça c'est de ma faute. Ça, c'est de ma faute. J'ai euh, réhumidifié le cannabis. Il était. Il était, il était, il était trop sec. Donc, on peut voir c'est ce n'est pas des cocottes. Même si j'ai euh, humidifié la cocotte, c'est. C'est un style. C'est pas le plus beau, euh, les plus belles cocottes euh, que Zuzucana m'a envoyé. Euh... J'ai déjà trouvé du, du cannabis à Zuzucana qui était. Plus élégant. Bon, on va le fumer. On va voir ce que ça donne. Alright, on est de retour avec le Persian Prince de Zuzukana. Euh, je vais en égrainer un. Mais oui, il est un petit peu sec. Je l'ai euh, réhumidifié. Et puis peut-être même qu'en ce moment, il est peut-être un petit peu trop humide. Euh, je n'ai pas regardé son humidité. J'ai pas mis de de petits trucs comme ça pour voir l'humidité. Mais ça doit être environ, en, en, environ 65 d'humidité. On va avoir 62 pour pouvoir conserver le cannabis le plus longtemps possible en gardant ses, euh, ses terpènes, ses arômes. C'est 62 Il y a deux façons de garder son cannabis. Il y en a qui utilisent des pochettes d'humidité. Ou sinon, juste mettre 2-3 euh, gouttes d'eau dans votre contenant. Alright! Donc, comme je vous ai dit tantôt, euh, les deux phénotypes ont un arôme vraiment différent. gars, je vais vous le dire tout de suite. Euh, salut, je fume présentement. Euh, petit goût de, de, de citron. Petit goût encore, là, de genre de citron un peu... Euh, je me répète encore, c'est un terme que j'utilise. Un, un citron un peu fermenté, fort. Tandis que l'autre, complètement différent, goût de fromage et de raisin. Donc, euh, je, pas un grand style de fromage, mais vraiment du vrai fromage. Là. Puis quand on regarde sur le site de... j'ai pas trouvé sur le site de Leafly, mais si on regarde sur le site de Califa Génétique, pour garder le croisement, quelles plantes ont-ils utilisé pour en arriver au Persian Prince? Ben, ils ont utilisé une plante Land Race. Une pure plante. Pas pour, euh, un hybride, là. Une pure plante. Écoutez le nom de ça. O-U-Z-B-E-K. O-U-Z-B-E-K. Ouzbek. Ouzbek mélangé en UK cheese. Je le dis j'aurais pas acheté ça, man. Je pense que Zuzu a reçu son cadeau, mais maudit, je, je, c'est pas mon style, man. C'est vraiment pas mon style du UK cheese, ouzbek. J'ai aucune main idée c'est quoi du ouzbek. C'est vraiment pas mon style de, de, de, de, de cannabis. C'est vraiment pas euh, ce que je recherche. Euh, moi et Zuzu n'a n'a pas vraiment les mêmes goûts, surtout pas les mêmes choix pour faire pousser du cannabis. Ouzbek, euh, est-ce que quelqu'un connaît ça? Ouzbek, O-U-Z-B-E-K. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Fumé ça? Euh, vu ça sur le site internet? Je ne connais pas ça du tout. Le UK Cheese, on a vu ça à l'occasion, même euh, sur le site de la SQDC. Je ne sais pas si c'est avec euh, Canopy. Merci à Zuzukana pour son Prince de la Perse. Santé bonheur, comme dirait l'autre. Oh, il est trop humide, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Un petit peu mieux que je pensais. Un petit peu mieux que je pensais. Ah! Oh! Ah, le petit goût citronné s'en va. Euh... Un genre de parfum, mon chum. Ah! C'est. Ah! C'est pas mon style, mon âme. <coughs> pas trop fort, pas trop fort. Si on regarde un peu euh, la description sur Califa génétique, 80% indica. 20% sativa, donc ce serait supposé être un buzz relaxant. Et pour les arômes, celui-là ici, je trouve que c'est un peu fleuri citronné. Je vais le mettre de côté. Je vais tout de suite enfumer un du fameux fromage raisin. Donc fromage raisin, ici je trouve fleuri citronné, donc deux phénotypes complètement différents. Pourtant, ces deux mêmes graines de cannabis-là dans le même paquet. Dans le même paquet. On peut voir au visuel, ils sont, sont pratiquement pareils. Ils sont, sont pratiquement pareils. Écoutez, il faut que un petit peu plus rapide pour la vidéo. Je suis désolé. Je vous montrerai pas ce cannabis-là euh, à l'écran. Mais non, c'est une joke. On regarde ça immédiatement. Le phénotype numéro 2. Celui qui goûte fromage raisin. On regarde ça immédiatement. Oh, phénotype numéro 2. On peut pas voir la différence. On peut pas voir la différence. Elles sont identiques. Elles sont identiques. Euh... C'est un style. On peut dire que c'est pas mauvais, hein? Pousser en sol vivant. The right game. Le right gang. C'était le phénotype numéro 2 l'essaye immédiatement pas de temps à perdre on va rouler ça ensemble donc un deuxième phénotype merci encore à Zouzou Kana euh, de me faire confiance pour tester son weed merci beaucoup Zouzou euh, toujours un gosse très sympathique allez vous abonner à sa chaîne youtube allez vous abonner sur son compte instagram super euh, gars que, que, que j'aime beaucoup que j'aime bien et on va continuer à se rencontrer, on va continuer encore à s'échanger des cannabis. J'ai donné euh, du cannabis à Zuzucana et ce n'était pas son préféré, le GMO Animal Cookie. Le préféré à Zuzukana était mon fameux couche-couche que, que, que j'ai fait pousser pendant plus d'un an. Et que maintenant, j plus, je n'ai plus de plante mère. C'est maintenant terminé pour le couche-couche. Wow! De DNA génétique. Bon! Donc, on va rouler un deuxième joint de Persian Prince de Kalifa génétique. Vraiment un goût de fromage. Euh, des fois, le goût de, des, des, des fois, les UK cheese goûtent sucré. C'est l'expérience que j'ai eue, moi. Le, le, des fois, le yuki cheese goûtait sucré. Et puis, des fois, il goûtait fromage. Euh, Celui-là, ici, là, le phénotype, ici, on va le dire, phénotype numéro 2. Fromage. Avec goût de raisin. On va le fumer, on va voir si ça donne la même chose. Je sais que je n'ai pas fumé le joueur au complet, tantôt. Mais le, le, c'est quand même un, un, un indica là, léger. Alright gang, on allume ça. Donc est-ce que je vais aimer mieux le phénotype numéro 1 ou le phénotype numéro 2? Si on regarde sur le site de Califa Génétique, les arômes suggérés, les arômes euh, potentiels. Donc B. Les B, hein, les petits fruits. Donc j'ai pas vraiment goûté de petits fruits là, euh, présentement. Citron vert, donc la lime, donc peut-être que tantôt le, le, le lagrume citron, peut-être s'arrêter peut-être lime, raisin, ben écoutez c'est ce que ça sent ici, raisin hein, comme la gomme ballon au raisin mauve, la grosse ballon, la grosse gomme ballon mauve là, je trouve que ça sent ça, raisin, note de fromage et de skunk, le skunk c'est un peu le citronné, un peu la lime verte, vraiment vraiment content. Vraiment content de, de, de mon nez. Vraiment content de, de voir cette description-là. Euh... Ah, que j'aime ça. Ah, que j'aime ça quand que ça correspond. Santé, et bonheur. Encore une fois, c'est de ma faute. C'est ma faute. J'ai euh, mis quelques coups d'eau. Peut-être une ou deux de trop. Il va être parfait là, dans 3-4 jours pour l'humidité. C'est moi qui l'ai trop mis humide. Le goût de fromage est moins présent, donc moins désagréable que j'aurais cru, que j'aurais pensé. Et même aussi, le goût de raisin est très loin, donc, euh, pas certain encore, là. Moins pire que je pensais, le goût de raisin est là. Le petit goût de raisin est là, euh, très faible, très faible. On parle pas ici là d'un... D'un produit qu'on se rappelle à la SQDC, euh, du Shishka Berry de Namasté ou bien euh, du produit de San Rafael qui, qui, qui me manque à l'idée, le produit mauve de San Rafael. On parle pas de ça ici. C'est vraiment un petite touche de raisin. Soupoudré de gomme ballon au raisin. C'est ordinaire comme goût. C'est pas dans mes préférés. J'aurais jamais acheté un Yuki cheese de ma vie. Euh, je pense qu que ça a été un cadeau qu'il a reçu. Ça n'était pas une semence qu'il a choisi. Merci encore à Zuzukana. Je vais terminer mon Persian Prince euh, tranquille. Donc, euh, vous voyez, vous voyez, il y a plusieurs façons de faire plus de cannabis. On en arrive... Euh, je ne veux pas dire au même résultat, mais on arrive à avoir des cocottes fumables à la fin. Il y a aussi plusieurs endroits où on peut se procurer des graines d'un de cannabis. Califa génétique, je connaissais pas ça. On Présentement, chez Weedman, on utilise Ripper Seeds. Donc, vraiment, vraiment, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de choix. Informez-vous. Regardez aussi... La variété Persian Prince, c'est quoi le croisement de ça Qu Quelles plantes ont-ils choisi pour en arriver à la plante que vous allez vous procurer La raison pourquoi je n'aurais pas acheté du Persian Prince, c'est parce que probablement Ouzbek, la plante Ouzbek, je connais pas ça du tout. Et puis, euh, si ça aurait été Ouzbek avec du Pink peut-être, ça m'aurait intéressé, mais peut-être pas non plus. Et puis du Yuki Cheese, jamais, jamais, jamais. Je vais m'acheter une graine de cannabis euh, qui est croisée avec du Yuki Cheese. Mais comme je vous dis, comme je vous dis, je pense que c'est un cadeau qui a reçu. Et puis pour mon choix, je vais encore prendre une pas parce que j'étais convaincu de vous dire que mon phénotype numéro le, le phénotype numéro 1 de Zuzu cana était mon préféré. Euh, mais je vais réessayer une dernière pas parce que je trouve que le goût du fromage est moins intense, moins présent que je pensais. Je pense que je vois quand même y aller avec euh, la grume, on va y aller avec la lime, le citron vert, conque un peu. Ça, c'est une pâte du deuxième phénotype qui est un peu plus fromage, un peu plus raisin. Et je vous fais mon choix. Vraiment différent. Vraiment, vraiment différent. Je trouve ça incroyable. J'adore ça. Que les deux plantes, c'est la même chose. Puis ça, ces deux-là, ils se ressemblent vraiment au visuel. Mais ils ne se ressemblent pas partout au goût. C'est beau la vie. C'est beau la vie. Donc, merci à Zuzukana, Merci à la vie. Merci au mois d'avril. oublie pas de regarder tout les vidéos de Winman, le marathon. C'est beaucoup de travail pour moi. Et puis, euh, je sais, il en manque une. On va se rattraper. Et dites-vous qu'un jour dans le mois, il va sûrement y avoir deux vidéos Winman dans une journée. Regardez les 30 vidéos au mois d'avril, s'il vous plaît. Un pouce, un commentaire. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Zuzoukana. À la prochaine.